il bon, y a quand même un truc que j'adore avec la période de Noël sur YouTube. C'est que du coup, je peux sortir mes meilleures oreilles de Noël, euh, mes tenues les plus too much. On adore Salut la Pixie Army J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, surtout quand je vous parle de cadeaux de Noël. Et après vous avoir fait ma wishlist Disney, aujourd'hui, on se retrouve pour vous donner des idées à vous, euh, qui êtes fan de Disney ou des proches qui ne savent pas quoi vous offrir ou qui sont fans de Disney et vous savez pas quoi leur offrir, cette vidéo est pour vous. C'est ma troisième édition, c'est la troisième année que je fais euh, cette vidéo et j'adore à chaque fois la faire. Je ne l'ai pas faite l'année dernière parce qu'avec les vlogs Tokyo c'était un peu compliqué, mais euh, je suis super contente de vous parler de ce genre de sujet aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais donc vous présenter le lot du jour c'est fun Funko Pop euh, de Rex qui est donc euh, de Star Wars Galaxy Edge euh, à Disneyland Resort je vous l'ai ramené exprès rien que pour vous euh, parce que j'ai adoré ce petit personnage, ça me fait penser à la cantina et si jamais vous voulez tenter de la remporter comme d'habitude n'oubliez pas le petit euh, Google Form est à votre disposition. Aujourd'hui j'ai plein d'idées, plein de petites choses que j'ai pu trouver il euh, y a à la fois des créateurs Disney puisque j'adore ça et c'est vraiment un truc que je pousse à fond autant que je peux mais également euh, des idées un peu plus random puisqu'il en faut pour tous les goûts et ma première idée cadeau elle est assez basique, assez simple mais euh, si vous avez une fan de Disney en face de vous qui euh, aime bien les bijoux etc je trouve que c'est un très beau cadeau il y a pas mal de créateurs de bijoux Disney euh, qui sont de plus en plus connus moi ce que je préfère bien évidemment sur Kingdom, je vous en parle tout le temps bass aussi également, que j'adore, notamment la parure avec le petit dé de Disney, je dis ça, je dis rien. Mais il y a également deux créateurs dont je voulais vous parler aujourd'hui, deux ou trois, deux, trois, deux, trois, qui sont euh, des créateurs que je suis sur Instagram. Il y a un shop en particulier où j'ai beaucoup commandé il y a quelques années en arrière, principalement des pins, j'avoue que j'ai jamais testé les bijoux, mais ça me fait quand même sacrément de l'œil. Du coup, c'est aussi une adresse si jamais vous avez des fans de pins, etc., de pochettes. Ils ont vraiment beaucoup développé leur gamme. C'est Repsodaco, Soda Co, donc en référence à la haut. Et ils ont des, des objets qui sont raffinés, qui sont doux, qu'on voit pas partout. Euh, ils ont des unspinners spinners euh, sur euh, les parcs Disney. Ils ont euh, des collections qui sont magnifiques. La collection Peter Pan est magnifique. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les espèces de charms un peu à la Pandora euh, que vous accrochez sur le bracelet, euh, que je trouve un peu plus moderne et que j'aime énormément. Et le deuxième euh, c'est un shop Instagram que je suis depuis longtemps. J'ai jamais commandé parce que à chaque fois au niveau euh, des, <rire> des périodes où je veux commander, le shop est fermé malheureusement. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup de modèles, très sympas, très subtils et vraiment dans un style complètement différent des trois autres. C'est euh, D.Crew Design mais c'est clairement un shop que j'adore, que je trouve très beau, très raffiné. J'aime beaucoup leurs idées là encore. Je pense notamment euh, aux pierres en référence aux princesses mais également aux gravures qu'il y a sur les bracelets. Et euh, bah, j'espère que je vais finir par commander tôt ou tard, et quand ce sera le cas, bien évidemment, je vous montrerai ça, je pense, sur Instagram. Deuxième idée, et ça c'est une idée que moi j'adore personnellement, c'est la décoration de Disney. Alors, en temps normal, j'ai plutôt tendance à vous recommander des créateurs, euh, illustrateurs. Là, on va partir sur des idées un peu plus différentes, histoire de varier un peu. Et la première idée, si vous avez des fans de Starbucks autour de vous, J'adore, je trouve ça trop bien. C'est un compte Instagram qui s'appelle Crafted by Melissa, euh, qui a son propre site internet pour le coup. Et en fait, elle prend des gobelets Starbucks et elle les customise aux couleurs de vos personnages préférés. Elle peut écrire le prénom, elle peut... Et il y a plein de petites choses comme ça que je trouve très mignonne. J'ai l'impression que ça se développe de plus en plus aux Etats-Unis. Et plutôt que d'avoir à chaque fois son mug qu'on consomme et qu'on jette, là on a un mug réutilisable qui est franchement joli, qu'on peut avoir tous les jours. Et euh, moi je me vois bien consommer mon petit euh, Frappuccino au chocolat viennois dedans. Autre idée je crois que je vous en ai parlé euh, sur ma toute première vidéo du, justement d'idées cadeaux euh, parce que ça fait des années, des années que je suis son shop. Et euh, là encore, on est sur euh, vraiment une résistance de Jedi pour pas acheter dessus. Practically Perfect Crafts. Euh, qui est magnifique. C'est de la gravure, il y a des choses merveilleuses, je pense notamment à l'énorme neige tag qui est sur un mur. Alors bien évidemment c'est assez cher, je préfère le dire tout de suite pour ce shop là, mais c'est vraiment pour des cadeaux de grande qualité qui sont faits main. Si je peux vous donner un conseil également, regardez bien la provenance euh, du shop sur lequel vous allez acheter, parce que si vous achetez sur des shops qui sont US, faut vraiment se dépêcher si vous voulez recevoir à temps pour Noël. Il y a pas mal de shops plutôt anglais qu'américains. J'ai fait exprès de le faire dans cette vidéo pour que vous ayez un peu plus de temps de réflexion si jamais vous craquez sur quelque chose. Euh, pour les bijoux jusque-là, enfin à part les deux derniers, c'est dispo sur shopdisney.fr et sur Arribas. Vous pouvez leur commander par correspondance. Donc ça va. Pour là, là, c'est un peu plus touchy. Ma troisième idée cadeau, et c'est une idée cadeau que je suis dégoûtée parce que là encore je voulais commander avant cette vidéo pour pouvoir recevoir et vous donner mon avis. En fait, <rire> la personne en question est partie à Walt Disney World et n'ouvre son shop que le 8 décembre prochain. Mais je pense que le 8 décembre je vais craquer, c'est euh, des bougies aux odeurs de Disney. Là encore je n'ai jamais testé mais je suis assez sensible aux odeurs donc c'est un cadeau que je trouve vraiment génial. Elles sont pas si chères que ça les bougies, je crois que c'est du à peu près 10, 10 euros, 15 euros peut-être à tout casser avec les frais de port pour euh, quand même une jolie jarre euh, avec euh, la petite étiquette. Et je trouve ça génial, notamment pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller régulièrement à Disneyland, si vous voulez avoir une odeur un peu Disney à la maison, qui vous rappelle votre attraction préférée, votre film préféré, tout ça merveilleux. Alors après, c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir les sentir en boutique, mais euh, c'est vraiment une super idée cadeau. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui a déjà été faire des voyages Disney, que ce soit Disneyland Paris ou ailleurs, euh, ou euh, je sais pas moi, euh, qui collectionne, enfin qui fait de belles photos d'objets Disney, etc. Moi je trouve que c'est génial d'offrir un album photo. Je vous en ai parlé un petit peu euh, sur Instagram puisque je suis en collaboration avec Popsa. Popsa c'est euh, du coup une application qui vous permet euh, de faire des albums photos de façon extrêmement rapide. Ça m'a pris quoi Une heure montre en main. Et euh, moi du coup j'ai décidé d'en faire plusieurs. Là le premier que j'ai reçu c'est sur la Californie. Et j'y suis allée deux fois donc j'ai fait 2016-2019 avec euh, l'évolution des photos et ce qui est pas mal c'est que bah, du coup c'est extrêmement rapide c'est très visuel, il n'y a pas de texte voilà à quoi ça ressemble en sachant qu'à chaque fois vous choisissez la mise en page le nombre de photos que vous voulez etc du coup aucune page se ressemble le papier est magnifique un peu brillant vous voyez et moi j'ai choisi la taille intermédiaire ni trop petite ni trop grande j'ai rajouté quelques pages parce que je n'avais pas de place pour mettre toutes mes photos mais euh, j'en suis très heureuse clairement les photos je trouve que c'est merveilleux comme cadeau vous pouvez également faire un cadre photo où vous imprimez la photo d'une personne à Disney ou avec qui vous avez partagé un moment euh, spécial, ça peut tenir pour Disney ou autre chose. Et sinon, j'ai déjà vu sur Pinterest des gens qui mettent des cadres et en fait ils mettent tous leurs souvenirs ensemble, c'est-à-dire ils mettent des photos mais également le plan du parc, les tickets, euh, pourquoi pas euh, le Magic Bun si vous avez été dans les parcs étrangers. Euh, des fast-pass si vous les avez gardés. Il y a pas mal de petites choses comme ça à faire et qui peuvent être très personnelles, qui valent pas forcément très cher, mais qui sont pour moi des, des cadeaux absolument incroyables. Je vais vous parler un peu fashion, je suis obligée. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, il y a notamment les pyjamas Disney avec Primark, Humzy, etc. Les collections de vêtements, il y en a dans toutes les boutiques avec des produits Disney. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les shops qui font des oreilles, mais également des bijoux Disney, etc. Là, les oreilles que je porte, c'est des lily Magical Ears que j'ai depuis un an et que j'adore, vous savez que de toute façon cette créatrice, clairement euh, c'est le coup de cœur depuis euh, trois ans, ouais trois ans c'est fou et que je l'adore mais il y a une boutique que j'ai découverte cette année et que je trouve géniale et que je vous recommande également, c'est Roses and Tall Ears je sais jamais le dire correctement et je m'excuse pour ça, mais en fait je trouve que leurs créations sont absolument incroyables et très différentes de ce qu'on voit en fait les filles elles ont vraiment leurs pattes, leur originalité, alors je pense que ça plaira pas à tout le monde elles font des bérets, c'est comme ça que moi je les ai découvertes, pas pour les oreilles pour le coup mais pour ça elles font plein de petits accessoires qui peuvent aussi passer en dehors des parcs Disneyland et qui changent les designs ordinaires et moi franchement je salue leur originalité. En plus fait c'est des filles qui sont hyper sympathiques, qui sont des bosseuses incroyables donc je vais continuer de les soutenir et franchement je suis fan de ce qu'elles font. Là encore, comment vous faire cette vidéo sans vous parler livre Et le livre je trouve que c'est vraiment pas mal et surtout le gros avantage c'est que ça se démocratise de plus en plus. On a beaucoup d'ouvrages en français qui sont trouvables en plus partout, que ce soit Cultura FNAC, euh, dans les petites librairies, etc. Euh, donc, je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer quelques titres qui sont mes titres préférés en français, qui sont de bonnes recommandations. Après, bien évidemment, il faut adapter à chaque fan Disney, il faut adapter à la collection de la personne, au film, au parc qu'elle préfère, parce que tous les fans Disney n'aiment pas les mêmes choses, mais il euh, y a pas mal de petites pépites. Je vous montre ça. Le premier que je saisis, c'est euh, Blanche-Neige et les 7 nains, qui est pour moi un indispensable pour plusieurs raisons, et la principale, c'est que bah, c'est le premier film euh, d'animation. Disney, enfin le premier long métrage d'animation. Donc C'est un livre qui a une histoire. Il a baissé en termes de prix, il était à 40 euros, maintenant il se vend à 19,99 Ce qui est un très joli prix pour un art-of, soyons honnêtes. Euh, la mise en page est incroyable, il se lit facilement, il y a pas mal d'images. Du coup, je pense que c'est vraiment un très joli livre à posséder dans sa collection. Si vous cherchez un sujet un peu original à offrir en cadeau, on a Les Pirates Disney, euh, qui est là aussi de et muglin euh, qui coûte un peu plus cher, il est à 30... 39,95€, euh, mais c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il euh, est un peu plus pointu que le précédent, dans le sens où ça va parler des pirates Disney qu'on connaît tous, mais aussi de pirates Disney qui sont beaucoup moins connus, dans euh, des longs-métrages live, dans euh, des courts-métrages également. Euh, ça va pousser vraiment très très loin, bien évidemment ça va nous parler de Capitaine Crochet et Jacques Sparrow, vous vous en doutez, mais il y a aussi toute une partie parc qui est très intéressante, Shanghai Disneyland, etc. Donc si vous avez un fan Disney qui est un peu, comment dire qui aime bien creuser les choses, qui connaît quand même pas mal de petits trucs et qui aime aussi les parcs Disney, c'est un bon livre. Et il n'y en a pas tant que ça euh, vendu dans les dans les grandes sur, euh, dans les grandes surfaces, dans les grandes librairies euh, qui parlent de Parc Disney. Cette fois-ci, si vous avez un fan Disney qui n'est pas forcément un grand lecteur, je vous recommande les BD Glena, euh, parce qu'elles ont des histoires originales qu'on voit pas partout, parce qu'elles ont de jolis designs, et parce qu'ils ont un catalogue qui est très riche et qui plaira donc à tout le monde. Je vous présente celle-ci parce que c'est la dernière que j'ai lue, mais il euh, y en a énormément dans le catalogue. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui aiment notamment Horrific Land, je n'ai pas lu, j'avoue, mais euh, pour les personnes qui sont un peu plus pointues aussi dans cet univers-là, je peux vous recommander euh, chez Glena tous les tomes euh, de Donald ou Pixou, etc., les dynasties complètes. Il y a vraiment de quoi commencer de très belles collections. C'est pas mal aussi parce que c'est un peu plus petit budget. Là, on, on est sur du 15€ la BD. Ça, c'est le livre que je recommande à chaque fois. Quand on commence la passion Disney, quand on commence à s'intéresser à tout ça, pour moi c'est le guide un peu indispensable, c'est le guide visuel ultime de Disney. Je crois qu'il est encore vendu un peu partout. Et franchement, je comprends pourquoi, il est très bien fait. Et en fait, c'est un bon mélange entre les basiques que tout le monde connaît, mais aussi plein de petites anecdotes un peu plus poussées. Donc pour moi, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il est vraiment complet, il offre beaucoup de, de points de vue, beaucoup d'entrées sur tout un tas de sujets, donc... Je trouve que c'est vraiment une belle entrée en matière, et moi c'est vrai que j'avais eu un énorme coup de cœur dessus. C'est pas le premier livre Disney que j'ai eu, j'en avais déjà beaucoup d'autres avant, mais j'étais quand même très contente de le posséder. Et celui-là est à 24,95. Alors celui-là, je vais pas vous en parler en détail, parce que je vous en parle dans le prochain Disney Book. De base, je devais attendre un peu, et en fait la tentation est trop forte, mais donc c'est l'Art of de la Reine des Neiges 2 qui est à l'envers <rire> euh, Donc l'art-off de la Reine des Neiges 2 euh, qui est comme vous pouvez le voir en français. Le premier était également sorti en français donc vous pouvez très bien faire un combo et offrir les deux art offs. Bon ça commence à faire un budget mais euh, ça peut être un très joli cadeau aussi. Je vous le recommande déjà pour ceux qui êtes fans de la Reine des Neiges mais aussi parce que je trouve que c'est l'un des art offs en français qui est le plus complet, le plus riche et il a énormément de textes donc je ne développerai pas plus loin mais si vous avez un fan de la Reine des Neiges autour de vous et on va dire que c'est quand même deux saisons, c'est quand même la période, donc ce serait pas si étonnant que ça. N'hésitez pas à le prendre et je pense qu'il est trouvable vraiment partout. On a également cet art-of-ci, euh, donc plutôt dédié aux fans de Pixar cette fois-ci, mais celui-là je l'adore, je trouve merveilleux. En plus ça parle des trois Toy Story, il n'y a pas le quatrième puisque le livre est sorti bien avant, mais c'est quand même assez cool à souligner parce qu'en fait le, le Toy Story 2, il n'y a pas d'art-of à son sujet, donc si vous êtes fan... Euh, de l'univers de Toy Story, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est fan, n'hésitez pas à lui prendre. Et celui-là coûte 35 euros. Oui, parce que tant qu'on y est, autant que je vous donne les prix de tous les livres. Et enfin, le petit dernier que je vous recommande, euh, c'est encore pour un autre public, et c'est de chez Hachette Rose, c'est les Twisted Tales. Je ne vais pas vous recommander les livres de Serena Valentino, puisque j'avais pas aimé les premiers tomes, et que j'ai pas lu les nouveaux, donc je suis mal placée pour vous en parler, mais les Twisted Tales, clairement. C'est euh, l'un de mes coups de cœur de l'année 2019. C'est une série de livres en fait qui euh, change un élément euh, des histoires qu'on connaît tous. La Belle et la Bête, Aladdin, La, la Reine des Neuges. Et en fait, ça transforme l'intégralité de l'histoire par la suite. Là, l'histoire, c'est que Anna et Elsa ne savent pas qu'elles sont sœurs et elles grandissent séparément. Là encore, je ne vais pas vous en parler dans le détail parce que ce sera dans le prochain Disney Book. Mais du coup, c'est intéressant parce que déjà, ça creuse la personnalité des personnages. Euh, ça développe des aspects qui sont assez différents, moi mon coup de cœur absolu ça avait été Aladdin parce que ça évoquait le sujet de la guerre civile et je trouvais que que ce soit Aladdin ou Jasmine ça leur ajoutait une profondeur euh, qui était incroyable. Ça reste toujours cohérent avec l'histoire de base et ça reprend notamment certains dialogues et certaines scènes qu'on connaît déjà euh, mais ça fait que creuser en fait et aller plus loin et ça fait redécouvrir les personnages d'une façon différente donc moi je vous le recommande ça coûte 16,90€ et ça peut être une jolie attention de euh, prendre le Twisted Tales du film Disney préféré de la personne que vous avez en face de vous. Pfiou <rire> Et bah ben, je crois que là, on a fait le tour, la Pixie Army. Euh, N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelles sont pour vous de bonnes idées de cadeaux Disney. Euh, si jamais vous en cherchez d'autres je vous conseille du coup de regarder les éditions 2016 et 2017 même si clairement il y a de l'évolution en termes de décors, de montage etc euh, les conseils tiennent toujours et les shops euh, sont toujours d'actualité eux aussi vous aurez plein de petites adresses donc je vous le recommande à 100% en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous bisous bisous en post générique je me suis dit que j'allais vous donner l'ultime euh, conseil l'ultime idée cadeau que je ne vais pas donner dans la vidéo et qui sera vraiment que pour les vrais moi, je trouve, si vous avez un peu plus de budget, que ça peut être pas mal d'offrir une sortie Disney à la personne. Alors, bien évidemment, vous pouvez lui offrir un séjour à Disneyland Paris, mais il faut quand même un, un certain budget pour ça. Mais euh, vous pouvez également lui offrir d'autres choses. Je pense notamment, par exemple... Euh, à une projection du prochain film Disney. Je pensais également au ciné-concert, je crois qu'il y en a qui circulent dans toute la France, ça peut être Disney on Ice, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être offertes et en plus d'offrir un cadeau Disney, vous offrez également un moment à la personne que vous allez passer tous les deux et ça pour moi ça vaut tous les cadeaux du monde. Voilà, bisous